Qu'est-ce que la collation Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce nom, la collation. Il se trouve que c'est quelque chose qui est traduit en français, par exemple au niveau des bases de données, quand on regarde dans les bases de données, dans les propriétés ici, on le traduit par classement. Ce n'est pas une très bonne traduction, on va vraiment garder le terme américain de collation, parce que classement, c'est qu'une partie de, du problème. Ici, nous voyons que nous avons une collation qui s'appelle C.I.A.S. Il s'agit d'un nom Windows parce que Windows même a des informations de collation. Cette collation, elle s'applique uniquement aux informations de type texte, c'est-à-dire aux colonnes de nos tables qui sont des colonnes varchar ou nvarchar, enfin différents types de texte, mais principalement varchar. Si je prends ici ma table contact qui a un prénom de type varchar, et eh bien si je fais une recherche, avec Philomène, il se trouve que je trouve les prénoms qui correspondent à Philomène. Si, si, je les trouve, c'est quand même miraculeux. Mais, est-ce que je vais trouver ça Alors, réfléchissons un instant, si vous avez l'habitude de langages comme C-Sharp qui sont sensibles à la casse, vous allez dire eh bien non, si vous avez l'habitude d'Oracle qui est assez souvent sensible à la casse, vous allez dire eh bien non, eh bien non, est-ce que le serveur, eh bien oui, parce qu'on les trouve quand même. Pourquoi est-ce qu'on les trouve C'est grâce à la collation ou à cause, vous allez me dire. Alors, si je revois la collation sur la base de données, c'est ce qu'on appelle la collation par défaut et c'est French CIAS. CI, ça veut dire case insensitive donc insensible à la casse. AS, ça veut dire accent sensitive donc sensible aux accents. La sensibilité, ça veut dire comment est-ce qu'on compare en fait ces euh, chaînes de caractères. Parce que si on fait ça on s'aperçoit qu'on a trouvé P majuscule, H majuscule, I majuscule, mais en fait, ce qu'on affiche, c'est H minuscule et I minuscule, donc la collation, elle ne va pas influencer ce qui est stocké, ce qui est stocké, c'est des octets, donc le P majuscule et le P minuscule ne sont pas la même chose, c'est bien stocké avec sa casse. Par contre, la collation, c'est ce qui va se produire lorsqu'on va faire une comparaison, et aussi, lorsqu'on va faire un tri avec un order by. Mais restons sur la comparaison. Comparer, ça veut dire regarder si dans le prénom, la première lettre est un P, la deuxième lettre est un H, etc. Mais ensuite, pendant cette comparaison, on va utiliser une table de correspondance qui s'appelle justement la collation. Et on va dire est-ce que H majuscule et H minuscule, dans cette table de correspondance, est-ce que c'est la même chose Et si la table de correspondance dit oui, H minuscule, H majuscule, c'est la même chose, eh bien, on retourne « vrai ». Donc, ici, réfléchissons un instant, est-ce que ça va marcher Eh bien, non, on ne va rien trouver, parce que notre collation par défaut, elle est sensible aux accents, et donc ici, le E majuscule et le E accent grave minuscule, puisque c'est ce qu'on a dans la table, eh bien, ne correspondent pas. En fait, le E et le E accentué, ce n'est pas la même chose dans notre collation mais on pourrait tout à fait décider de changer la collation de la colonne prénom pour qu'elle soit en accent insensitive, et même ce qu'on peut faire, c'est changer à la volée ici, avec une instruction qui s'appelle « collette pour forcer pendant la comparaison une autre collation. Et on ferait French CI I. et à ce moment-là, eh bien on trouve les correspondances. Bon, c'est une astuce, mais faites attention à ce changement de collation à la volée, parce qu'il implique des baisses de performance. En effet, si vous avez un index sur le prénom, l'index ne va pas pouvoir être utilisé dans une recherche, puisqu'on va transformer toutes les valeurs du prénom pour faire la comparaison. Donc, c'est pratique, mais en termes de performance, méfiez-vous.